Salut, dans cette vidéo, on va terminer avec la voiture du perso. Et donc, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va euh, mettre les couleurs de flammes sur la, le capot de la voiture. Et donc, pour faire ça, on va d'abord passer au dépliage des UV. Du coup, on sélectionne nos éléments, on fait un slash et on part en edit mode. On va aller en mode de sélection d'Edge et on va sélectionner les contours comme ça avec un alt clic droit et un shift maintenu. On fait un ctrl E et ensuite E maxime. On fait de même ici. Ctrl E maxime. Ici on fait un alt clic droit. Maxime. On fait de même ici en bas. Donc E. Maxime. Ici. Là. Alt clic droit. Avec un Shift maintenu, on fait également ici. Ici. Une fois que euh, tous les arrêts ont été sélectionnés, on va déplier, faire euh, un unwrap de tout ça. Du coup, on sélectionne tout, on fait U, ensuite unwrap. Ok, cool. On fait un slash, on fait revenir les autres éléments de la scène et on va faire de même ici. Du coup, on fait slash. De là, on va décocher ici, tac, on fait comme ça, un shift est maintenu, alt clic droit, on fait de même ici, Contrôle E, maxime, ctrl e maxime on vérifie que tous les arrêts ont été euh, sélectionnés on sélectionne le tout avec deux fois a on fait un u et ensuite un wrap. ok nice une fois que cela est fait on peut également euh, tout sélectionner comme ça on part dans uv et là, on va cliquer sur euh, « Pack Island » comme ça. On va faire de même avec l'autre ici. Alors, on part en « objet Mode ». Tac Ici, on part dans « UV ». On clique sur « Pack Island ». Du coup, on sélectionne d'abord le tout. Tac. Et tac. Ok, nickel. Ce qu'on peut faire, c'est séparer un tout petit peu nos éléments comme ça. ici on fait un L enfin G. Et voilà. On va maintenant faire pour cette partie ici, Edit Mode, on fait un slash. On va faire CTRL tab pour le mode de sélection d'Edge, toujours. On fait Alt clic droit ici, Shift maintenu, Alt clic droit, on fait un CTRL E. Et on clique sur euh, Maxime. Ok, nickel. Euh, et également ici, tac. Alors, Ctrl Z, on fait un Ctrl E, Maxime. On sélectionne le tout, on fait un U, et ensuite un wrap. Du coup, là, on a ça. On va un tout petit peu ce qui est comme ça. Et ce qu'on peut également faire, c'est appliquer le modifieur euh, Mirror ici. Si on applique le mirror, on va faire une seconde sauvegarde pour la sauvegarde 10 par exemple. Tac, tac, tac, tac. Ok, une fois qu'on a fait ça, on va retourner en edit mode, on y va enfin faire encore un U et un unwrap. Du coup là, euh, on a ça. Du coup ici, c'était pas forcément nécessaire. Du coup, on peut faire ici Ctrl E et un clear sim. On recommence U et e, un wrap. Du coup, on a ça. Nickel. On fait un slash pour faire revenir les autres éléments de la scène. Et avant de continuer, on va faire une petite modification. C'est-à-dire ici qu'on va supprimer le skin wrap. De même, ici, on va supprimer ça. Et on va aller en edit mode et on va scaler un peu tout ça. En vue de dessus euh, on va placer ça un peu ici un peu là et un peu là là c'est beaucoup plus de la customisation ok à présent on va aller dans euh, le texture paint du coup on sélectionne nos éléments ici on part dans le texture paint et là, ce qu'on va commencer par faire, c'est créer une nouvelle texture. Du coup, on va cliquer sur... On va cliquer euh, ici. Et on va cliquer sur Base Color. Mais pour la Base Color, on va tout simplement prendre une couleur qui est déjà là. Celle-ci. Donc on clique là. On clique ici. Tac. On fait un Ctrl-C. On revient... Euh, dans le texture paint on clique ici base color euh, au niveau de la couleur ici on va faire un ctrl v une fois que c'est ça on va valider le tout et à présent on va pouvoir mettre une texture sur notre capot du coup on fait slash euh, à présent on va venir ici dans les textures on va créer une nouvelle texture en cliquant sur New, on va cliquer ici en bas pour aller dans l'onglet des textures, on va cliquer sur Open et on va aller dans le dossier ref. Là on va prendre cette texture image PNG que je mettrai euh, en description dans le dossier. Ici je l'importe, je reviens à présent ici en haut, je vais descendre un tout petit peu et je vais cliquer ici. Prendre le mode stencil avant de peindre il faut venir ici et s'assurer que c'est la couleur blanche parce que vous voyez que si là je peins ça sort comme ça et fait un ctrl z mais si c'est une autre couleur ça va pas super bien sortir et donc ici il faut mettre la couleur blanche et maintenant pour peindre, euh, on a la possibilité de scaler la broche avec un shift. Alors pour déplacer la texture c'est un clic droit et pour le scale d'une image c'est avec un shift maintenu. Et donc nous on va sélectionner prendre cette image, on fait un shift comme ça. On scale. Et on place notre image comme ceci. Avec un Shift F pour contrôler la force de la broche. On va mettre à 1 et on va peindre comme ça. On regarde à quoi ça ressemble. Et c'est plutôt nice. Euh, on peut également faire une rotation de la broche avec un contrôle et ensuite un clic droit, on va diminuer comme ça, on va scaler, et on va pourquoi pas mettre un ici. Là même, je vais faire un CTRL Z et je vais vous montrer une option super sympa c'est la symétrie. Du coup, ici, on va faire une symétrie sur l'art des X et on va recommencer l'opération ici. Du coup, là, avec un Shift maintenu. Du coup, on fait ça. Du coup, là, ça me crée automatiquement la symétrie de l'autre côté. Alors, euh, ici, euh, alors, je vais vous dire quelque chose c'est que ici, on n'a pas la possibilité de gommer une texture. Du coup, si on veut enlever on celle-ci, il faut venir ici, dans le shading. Déjà on va commencer par déconnecter ça, on va copier cette couleur avec un ctrl c, on va remettre celle-ci ici, on va aller dans le texture paint et là on va euh, dans un premier temps supprimer l'image texture comme ça elle n'apparaît plus. Et ici on va tout simplement coller la couleur, ok maintenant je vais pouvoir supprimer mon image de texture ici tranquillement. Là, c'est si on a fait une erreur. Du coup, là, je supprime. Je vais également désactiver ça pour le moment. Et je vais supprimer ça. Ok. Je vais donc revenir ici. Je vais prendre mon image textue qui était celle-ci. Ok, ici je vais remettre une couleur blanche et je vais mettre ici un max. Je vais recommencer par peindre. Ici je fais un CTRL R pour de la rotation. Et ici je fais un scale comme ça. Cette fois-ci, moi je vais plutôt placer ma texture comme ça. Et je vais peindre. Je regarde à quoi ça ressemble et c'est pas super bien. Je fais un CTRL Z et je recommence l'opération. Je pars sur ma vue de dessus. Je regarde à quoi ça ressemble. Et ok, c'est plutôt cool. Maintenant, une fois qu'on a fini de peindre euh, la texture, il faut sauvegarder l'image. Je compare ici dans Image, Save As, et il faut la placer au bon endroit. Ici, je mets euh, Texture, Texture 1. Je sauvegarde ça, je viens ici dans le shading, je fais un slash, et je regarde à quoi ça ressemble déjà on a ça ok pour les autres endroits ça s'est mis parce qu'ils avaient le même matériel d'abord ici ce que je vais faire c'est que je vais augmenter ça un tout petit peu et ici je vais tout simplement supprimer ce matériel alors je vais tout simplement supprimer ça et je vais créer un nouveau matériel juste pour eux. Du coup je clique ici et je vais coller l'ancienne couleur CTRL V. Du coup on a ça et donc là je vais euh, faire également de même ici, je supprime ça, je fais new, tac ici, CTRL V. Ok, je vais sélectionner ça, je pars de nouveau dans le texture Paint, je fais un double slash et je recommence l'opération. Je viens ici, je clique là, base color, euh, pour la couleur de base qui est là, je vais tout simplement faire un CTRL V et je clique sur OK. Une fois que c'est comme ça, je vais maintenant peindre mon image de texture ici. J'ai fait un CTRL R pour la rotation. jusqu'à scale. Et je peins. J'enlève, du coup on a ça. Et techniquement, de l'autre côté, on est censé avoir la même chose. Ok, nice. Je viens également ici, je clique sur save as je vais mettre ici texture 2 je save as je reviens ici à ah. déjà j'ai ça et je fais la même opération ici je pars dans le texture paint je fais un double slash slash je clique sur ici biscolor là je fais un contrôle v je clique sur ok je vais à présent faire un Shift-F pour scaler comme ça. Je fais un Ctrl-R. Et je peux choisir euh, par exemple celle du haut ici. Avec un F maintenu. Et je fais ça. je retire là je vais faire ctrl z pour essayer d'avoir un rendu beaucoup plus nice du coup là je vais faire comme ceci et voilà si vous voulez vous pouvez également un pain de l'autre côté mais moi je vais pas le faire et donc une fois qu'on a ça, il faut également aller ici, là, save as, ici on va mettre euh, texture, on valide, on vient là, la couleur ici, on va un tout petit peu la modifier, on va la mettre un peu plus clair et ici derrière on va mettre plutôt un matériel métallique donc ici on prend métallique ok on regarde les différents endroits on vient de layout on vient là On corrige un peu quelques petits défauts, par exemple la couleur, si on fait bien. On sauvegarde notre projet et au niveau des yeux ici, euh, on va aller en edit mode et on va un peu plus sclerer ça. Euh, et voilà, c'est la fin de cette petite série sur la euh, sur la création d'une voiture stylisée. Ciao